Zombies, Salut tout le monde c'est Chirelle, alors on se retrouve pour une présentation du jeu Echo, vous savez ce jeu qui m'a retardé dans mes let's play et auquel je vous disais euh, sur lequel on était en train de faire des tests avec euh, deux euh, autres personnes. Et euh, donc, euh, voilà, donc j'ai décidé, parce que nous, là, on arrive au terme, nous, de notre test et de notre partie sur laquelle on est très, très avancé, alors qu'il nous reste énormément de temps. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous le présenter, parce que ça pourrait vous intéresser. Alors, c'est un jeu qui est beaucoup plus facile à jouer en collaboration, parce que c'est pas la coop, mais c'est la collaboration, plutôt qu'en solo, bien qu'il est tout à fait possible de jouer en solo, mais ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Ça va vous demander énormément, énormément de temps. Alors, c'est un jeu qui est PVE, qui n'est pas PVP, donc vous n'allez pas vous tirer dans les pattes avec vos collègues. Bien au contraire, c'est normalement un jeu où vous devez vous entraider. Il y a des métiers, etc. Tout ça parce que vous avez euh, au-dessus de votre tête, alors je ne sais pas si on le voit là. Pour la... Oui, juste au-dessus de moi là. Vous voyez, on a un astéroïde qui menace de s'écraser sur la Terre. Alors, vous voyez là, nous, on est à 728 jours, 21 heures, etc. Donc, nous, c'est nous qui l'avons paramétré comme ça. C'est un serveur qu'on a pris, qui est privé. On est en 3, 4, 5 dessus. Euh, donc, euh, on l'a paramétré comme ça. Tout simplement, pourquoi Le temps de découvrir le jeu, en fait. Tout simplement. Alors, je ne sais pas ce que ma voiture fait sur le toit du garage. Ça, c'est un mystère encore. Donc, euh, donc, vous avez cet astéroïde. Donc, le nombre de jours au départ dans le jeu, euh, c'est de 30 jours. Donc, 30 jours IRL, bien sûr. Et euh, au bout de... Il faut que vous arriviez à créer une ville et tout ce qu'il faut afin de pouvoir le détruire avant qu'il vienne percuter la terre. Sinon, évidemment, votre partie est perdue. Et je peux vous, vous dire qu'on ne chôme pas. Euh, donc, je vais vous faire faire un petit peu le tour du village, puisque là... On sait à quoi s'en tenir, je viens de vous l'expliquer. Donc au départ, au niveau du jeu, si euh, vous êtes, vous pouvez paramétrer, euh, comme je vous le disais, l'impact du nombre de jours de l'astéroïde sur la Terre, donc sur votre planète, sachant qu'au début il n'y a rien, hein, la Terre est complètement, il euh, n'y a pas une seule habitation. Hein, comme vous le voyez, vous, vous allez avoir, euh, comme on peut le voir ici. Euh, ça ressemble un petit peu, euh, je dirais, à Minecraft. Beau, D'ailleurs, beaucoup le disent, c'est comparé à Minecraft. Vous allez pouvoir terraformer et moduler le monde comme vous, comme vous le voulez. Bon, il faut dire que les graphiques sont quand même beaucoup plus jolies, hein, on va dire, que Minecraft. Mais euh, voilà, vous, quand vous allez apparaître... Euh, dans le jeu, euh, que ce soit en solo ou en collaboration, ben, tout simplement il va falloir modeler euh, le, le terrain, construire, construire et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a plusieurs niveaux dans, tout, euh, dans tous les métiers, mais on va le voir après, je vous fais faire un tour du propriétaire. Tout ça, ça nous a demandé énormément, mais énormément de temps, euh, ça ne se fait pas en deux jours, croyez-moi. Donc voilà pourquoi j'étais en retard, mais je tenais à vous le présenter parce que je pense que c'est un jeu qui vaut le coup. Alors en solo, je vous l'ai dit, c'est possible de le faire, mais il bah, va vous falloir apprendre tous les métiers, ça va être compliqué. Et euh, sinon, ben, en coop, enfin en collaboration avec, vous, avec vos amis, ça peut être un jeu très sympa, mais il faut que tout le monde s'investisse de la même façon, euh, ça demande énormément de temps de jeu, donc euh, soyez sûr des personnes avec qui vous jouez, parce que ça peut poser problème. Parce que si, on est tous en fait dépendants les uns des autres. Je vous dis ça, pourquoi, avant de vous faire la petite visite, hop, c'est pas cette touche que je voulais, c'est l'autre. Donc ici, vous voyez, nous avons des métiers. Nous avons le maçon, nous avons le menuisier, nous avons le survivaliste. Celui-là, vous l'avez automatiquement dès que vous commencez le jeu, puisqu'il y a aussi un aspect survie. Vous allez vous devoir vous nourrir euh, et essayer de manger équilibré. Parce que chaque action que vous faites dans le jeu va vous prendre euh, des calories et petit à petit ben, ça, ça diminue votre, votre estomac donc il faut le re-remplir et il faut manger équilibré euh, de façon à moins gaspiller si vous voulez de, de, de calories à chaque action que vous faites que ce soit quand vous creusez, que vous minez, que vous euh, coupez un arbre etc tout, euh, toute action que vous faites dans le jeu de toute façon, aura euh, un impact sur votre estomac et euh, donc il faudra manger assez régulièrement et équilibré, bien sûr. Vous avez donc le métier de, la, de tailleur, vous avez le métier d'agriculteur, de chasseur, de cuisinier, de forgeron et d'ingénieur. Alors, comme vous pouvez le voir dans chaque catégorie, l'ingénieur, puisqu'on en est là, l'ingénieur, donc, il est... Euh, vous avez le métier d'ingénieur et chaque métier a des sous-métiers. Donc il va falloir les découvrir, donc il va falloir faire des recherches sur les métiers via la table de recherche. Euh, donc vous allez devoir mettre des points que vous gagnez au fur et à mesure que vous montez euh, en XP. Euh, sachez que l'XP continue à monter même quand vous ne jouez pas, c'est-à-dire que le soir vous coupez, vous vous enfermez dans votre maison, vous surtout vous mangez votre estomac complet parce que le jeu continue à prendre en compte euh, l'XP. Pendant que vous ne jouez pas. Donc, euh, c'est quand même important de s'endormir. Enfin, de, de couper le jeu. On dirait de s'endormir dans le jeu. Parce qu'il est possible aussi de dormir pour faire passer pas le temps. Et ce n'est pas cheaté. Ça fait partie du jeu. Euh, tout simplement, ben, le lendemain, vous allez récupérer des bonus d'XP. Donc, ce n'est pas... À laisser de côté pourquoi parce que l'XP vous va vous débloquer petit à petit des étoiles. Ces étoiles vous allez les placer dans le, le ou les métiers que vous avez envie de faire, et ensuite il va falloir les placer dans les sous-catégories de métiers. Et tout ça va vous débloquer de nouvelles recettes, de nouveaux ateliers, de nouvelles fonctions. Enfin, c'est très très très poussé et très développé comme jeu. Donc là, donc pour l'ingénieur par exemple, donc au début vous mettez une étoile dans ingénieur après il faudra que vous montiez euh, votre métier d'ingénieur vous allez débloquer l'électronique, il faudra mettre une étoile, le fourrage pétrolier il faudra mettre une étoile, l'industrie, mais d'abord il faudra l'apprendre. donc euh, c'est assez, euh, assez poussé de ce côté là, mais ça en vaut le coup et vous avez comme ça euh, des sous-catégories dans chaque métier sachant que c'est pourquoi je ne dis pas coop mais collaboration et que je vous dis d'être de, sûr des personnes avec qui je vous jouez parce que par exemple, euh, vous vous mettez chasseur. Il euh, y a un autre youtubeur d'ailleurs, je ne me souviens pas le nom mais je vais vous le dire tout de suite, euh, qui s'appelle euh, Draco ou alors euh, vous avez Xou TV, pardon, excuse, j'ai écorché ton nom Xou. Xou euh, TV, euh, ils expliquent ça très bien mais ce sont des vidéos qui hélas datent euh, de 2018, de sa sortie et il y a très peu de, de vidéos récentes avec toutes les matchs qu'il y a eu. Donc, c'est pour ça que nous, on avait, on avait décidé de le retest avec les nouveautés, tout ce, ce qu'il y avait de nouveau dans le jeu. Effectivement, il y a énormément de choses qui changent. Mais, euh, ils le présentent, eux, très bien. Euh, surtout surtout qu'ils ont une expérience dans le jeu qui est beaucoup plus poussée, puisqu'ils ont fait différentes parties en collaboration euh, sur euh, je ne sais combien de temps. Et euh, ils, ils ont testé aussi le mode solo pour jouer en solo. Franchement, il faut vraiment connaître le jeu et toutes les astuces du jeu et euh, savoir comment euh, on, on fait des recherches, savoir comment on développe les métiers. Euh, voilà, il faut vraiment en solo, si vous voulez, vous en sortir. Non seulement, bah, ça va vous demander, je vous le redis, énormément de temps, mais en plus, il va falloir que vous développiez tous les métiers. Euh, donc euh, Parce que tous les métiers sont indispensables. Je vous prends l'exemple, comme le disait euh, Draco ou euh, Xo. Euh, si par exemple vous, vous prenez le métier de chasseur et de pêcheur, vous allez vous arrêter à chasser et pêcher dans le jeu. Donc euh, après vous avez euh, la, tout simplement le cuisinier qui lui va cuisiner ici la viande, euh, la viande, le poisson que vous lui donnerez. Et il va développer aussi la boulangerie, enfin il y a d'autres, la cuisine au feu de camp, la cuisine avancée, la cuisine gastronomique, etc. Et c'est lui qui va nourrir, et c'est le cuisinier qui va nourrir les autres joueurs. D'accord Jusque-là, j'espère un truc très clair. Parce que c'est tellement corsé et compliqué d'expliquer euh, tous les sous-métiers, des métiers, les, les collaborations, etc. Que j'espère que je vais faire au mieux. Donc ensuite, euh, par exemple, euh, on va prendre euh, le maçon. Le maçon, c'est celui qui s'occupe de miner, c'est le mineur en fait. Donc, euh, il y a des choses que vous aurez besoin. Par exemple, moi, j'ai pris bûcheron. Euh, je suis bûcheronne dans cette partie-là. Donc, le premier que j'ai monté, c'est l'abattage, c'est-à-dire l'abattage des arbres. Après, je suis devenu charpentier, ce qui me permet de construire des meubles, etc. Mais il n'y a que moi qui peux le faire. Voilà, donc c'est-à-dire que quand je vais construire des meubles, euh, parce que les meubles ont aussi une importance dans le jeu, euh, vous avez le côté... On va le voir après le côté XP du jeu et vous avez aussi le côté XP qui va vous faire monter plus vite vos points pour pouvoir débloquer une autre étoile. Et euh, le jeu demande, euh, il y a plusieurs niveaux dans vos maisons. Vous avez les niveaux 1, les niveaux 2, les niveaux 3, les niveaux 4. Hein, voilà, donc vous, au début par exemple, vous, avez, vous allez construire une maison avec un bois niveau 1 et puis après... Euh, ce qu'on va vous demander, ça va demander une maison niveau 2. Donc, va falloir que vous trouviez le bois niveau 2, le transformer, etc. Pour tout ça, il faut avoir les capacités pour pouvoir le faire. Il faut avoir développé son métier. Et par exemple, moi qui ai le métier, on va parler des miens. Euh, moi qui suis bûcheronne et j'ai pris couture. Non pas que je sois une super couturière dans la vie réelle. Mais bon, euh, les deux autres personnes avec qui je joue, ayant pris d'autres métiers, euh, je crois qu'ils ont... Euh, ils avaient pris un qui m'intéressait donc euh, bon c'est pas grave donc j'ai dit je vais prendre la couture donc résultat avec ça je peux faire des vêtements qui vont aider à travailler soit plus vite soit à courir plus vite etc ou alors des meubles avec le, le métier de, de, de, de menuisier, des meubles qui vont euh, vous donner de l'XP tous les jours euh, même quand vous avez le jeu éteint voilà donc on va voir tout ça en détail c'est assez compliqué à expliquer donc tous les métiers sont reliés donc on a tous besoin les uns des autres et c'est là où je vous dis qu'il faut faire attention quand vous jouez en collaboration dans ce jeu d'être sûr que chacun euh, joue bien avec tout le monde. Parce que si un joue dans son coin, ou euh, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, vous jouez à 6, 7, et deux sont super potes, puis il se passe les trucs, et puis euh, vous, vous êtes dans votre coin, on ne vous les passe pas, en fait machin, là, ce n'est pas la peine de continuer le jeu. Ça ne sert à rien, c'est pas comme ça qu'on joue dans ce jeu-là. Et pour avoir discuté sur le Discord avec euh, des gros joueurs de Echo, ou avec des gros joueurs sur, euh, sur YouTube, euh, voilà tous ont été unanimes de ce côté-là, il faut que la collaboration soit totale, et non pas chacun dans son coin, ou euh, parce que je suis plus pote avec celui-là qu'avec celui-là, euh, je file pas les affaires, ou je vais me servir, enfin voilà, donc il faut vraiment que vous ayez une entente parfaite, euh, c'est vraiment, euh, pour les gens qui aiment la, co la, la, la coop, la collaboration, c'est vraiment un jeu qui est complet, et qui va vous demander eh bien, de, de jouer ensemble, là c'est vraiment ensemble, vous ne pouvez pas vous passer les uns des autres, et c'est ça qui est très intéressant. Donc, ça, c'est au niveau des métiers. Au niveau de la map en bas, donc, vous voyez, il y a dix... Nous, on s'est installé ici. Donc, moi, ma maison est ici. On peut la voir. Euh, moi, je suis bûcheron. Donc, la logique étant que je m'installe le plus près possible des bois. Euh, après, il faut construire un centre-ville. Avec, parce qu'il y a un système aussi d'économie. Nous, dans notre parti, on ne l'a pas fait. On, est, on, on pourrait élire un maire, instaurer une monnaie, euh, mettre des échanges, c'est-à-dire passer des commandes. Euh, vous pouvez passer des commandes, par exemple, euh, aux, aux mineurs. Euh, J'ai besoin de tant de pierres, de machins, de trucs. Et, et en échange, vous devrez le payer ou alors lui échanger contre certaines choses grâce au tableau qu'on peut voir ici. Le tableau des contrats. Ici, vous dites, ben voilà, j'ai besoin de ça, etc. etc., etc. Donc, c'est assez quand même complet. Donc, au début, évidemment, vous voyez ça, tout ce qui est en noir, ce sont des routes que l'ingénieur euh, a construites pour pouvoir qu'on se déplace. Parce qu'attention, c'est un petit peu à la, comme Minecraft. Vous voyez, le, le, les terrains ne sont pas plats du tout. Là, c'est plat parce qu'on l'a aplani pour faire ça. et vous voyez, quand vous prenez le jeu, c'est plutôt, je vais vous montrer une zone où on n'est pas allé du tout. Voilà, on va faire par exemple ici, vous voyez quand vous allez prendre votre jeu, vous voyez il y a, allez construire là-dessus. Donc il va falloir aplanir votre terrain, euh, donc avec la pelle, etc. Faire... Et attention, chaque action que vous avez dans le jeu, il y a ce météore qui risque aussi, euh, bon, vous tomber sur la tête, donc il faut faire vite mais euh, vous pouvez vous aussi, par vos actes, détruire la planète. Et c'est un game over aussi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, le bûcheron, je suis obligé, quand je coupe un arbre, j'obtiens une graine, de replanter. Euh, pareil pour le cuistot, quand, euh, par l'agriculteur, je veux dire, quand il va récolter euh, sur la map des fruits, des légumes, machin, HM, il faut replanter, sinon vous n'en aurez plus. Le chasseur, il faut surveiller aussi la population. Euh, des animaux qu'il y a euh, sur la, sur toute la planète parce que vous pouvez avoir une surpopulation d'un animal et par contre avoir tué trop euh, d'un autre animal par exemple on va dire je sais pas vous avez une surpopulation comme nous c'est le cas de coyotes qui nous embêtent plus qu'autre chose et euh, et beaucoup moins de, de, de biches admettons parce qu'on en a trop tué donc pendant un temps va falloir se centrer euh, le chasseur va devoir se centrer à euh, Éliminer un peu plus de coyotes le temps que les biches se reproduisent. Enfin, tout a un impact dans le jeu. Et il faut vraiment tout surveiller. Donc, euh, au niveau de la map, ici, vous avez donc les données environnementales. donc Parce que chaque acte que vous faites, je vous le dis, a un impact. Donc, vous n'allez pas pouvoir jeter ce qui vous sert pas où vous voulez. Euh, vous avez la pollution <coughs> qui est surtout due au métier du, de, de mineur. Voilà, euh, le mineur pollue pas mal, donc ça peut être de la pollution terrestre ou la pollution de l'air, donc il va falloir se débarrasser euh, bah, de la pollution quand minent, il mine, il va y avoir des déchets, ces déchets il va falloir les enterrer euh, le plus possible, donc nous, je crois qu'ils ont fait ça, euh, si je ne m'abuse, euh, je ne sais plus trop où ici. Voilà, ici, ils ont creusé très profond pour enterrer euh, la pollution en sous-sol et reboucher. Alors il y a des petits panneaux, vous pouvez le voir là. Il y a des petits panneaux que, que, que j'ai construit moi en tant que bûcheron. Euh, pourquoi Parce que euh, tout simplement, il n'y a rien de plus agréable quand on joue à un jeu comme ça en coop. Si euh, le je sais pas vous marchez, d'un seul coup, vous tombez dans un trou euh, super profond parce que votre collègue n'a pas rebouché derrière lui. Ben, vous tombez dans un trou super profond. Bon, il y a une touche euh, qui permet, euh, quand on est bloqué, de se débloquer. Mais euh, voilà, quoi. chacun doit faire preuve un petit peu, euh, ben, respecter les autres joueurs, bien sûr. Et euh, je sais pas, vous faites un trou par là, euh, par erreur, ben, rebouchez-le. Ça évitera qu'on y tombe dedans. Donc, je leur avais préparé des petits panneaux. Et euh, de façon à ce qu'ils euh, mettent les emplacements où ils sont en train, eux, de bosser de façon à ce que j'y tombe pas dedans parce que voilà quoi j'y suis évidemment tombé dedans et c'est pas terrible os quand on est bloqué donc euh, on peut voir donc les zones les activités de joueurs donc là ce sont les zones en activité c'est à dire ici vous avez donc la mine d'or et euh, là où ils ont enterré les déchets euh, vous avez tous les endroits où, en fait, les, les différents joueurs avec qui vous jouez, ou vous, quand vous jouerez solo, euh, vous, vous serez passé. Donc ici, donc moi, il y a ma maison. Là, vous avez euh, le centre-ville. Ici, vous avez la maison... Euh, de l'ingénieur mais qui est aussi chasseur parce que comme on n'est pas assez nombreux il faut prendre plusieurs métiers parce qu'on a la possibilité de prendre plusieurs métiers chasseur, qui est cuistot enfin qui touche un petit peu à tout ici vous avez le, le coin euh, du mineur et ici vous avez le côté pétrole qui pollue énormément et ici vous voyez euh, c'est une petite maison qu'ils ont construite et je la découvre avec vous parce que je n'ai pas été informé bien sûr de ce qu'ils ont fait pendant que je n'étais pas là et là vous avez les rayons laser euh, qui seront à poser non pas ici comme ils l'ont fait mais comme c'est dit par les développeurs et par euh, tous les joueurs et quand vous regardez les parties de 2018 c'est comme ça que ça se passe et c'est non pas là que ça se met mais au centre ville parce qu'apparemment le météore d'après ce qui est dit Va plus viser le centre-ville. Donc, les, euh, quand vous serez dans une partie assez avancée, que vous aurez les lasers. Euh, N'oubliez pas de mettre sur vos toits, n'est-ce pas, au centre-ville max de laser. Et là, vous appuierez sur le petit bouton qu'on ira voir et vous détruirez le météore si vous n'avez pas vous-même détruit l'environnement par vos bêtises avant. Ça ne s'appelle pas éco pour rien. Hein, D'accord Donc ensuite, vous pouvez voir les débris qui sont sur la map s'il y en a alors ici vous voyez des débris ça peut être un, un tronc d'arbre que, que, que vous avez oublié euh, que vous avez coupé que vous avez oublié ça peut être n'importe quoi donc à chaque fois essayez d'aller jeter un oeil vous voyez ça doit, ici il y en a c'est pas très loin de chez moi donc ici il faudra que j'aille voir mais bon là on est quasiment à la fin de cette partie donc je me fatigue pas trop c'est juste pour vous montrer euh, ça, ce sont les zones piétinées par les joueurs, c'est-à-dire partout où vous êtes allés. Il hein, euh, bon, y a des endroits où on n'est pas allé, mais beaucoup piétinés, c'est surtout là où on est, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, on peut se mettre aussi des petits, euh, des petits marqueurs sur la map. Alors par contre, moi, si j'en place un, il n'est visible que par moi. Il n'est pas visible par les autres joueurs. Donc, euh, même si votre copain euh, met un marqueur, ben, ici, j'ai mis la mine... Il vaut mieux vous y rendre et mettre votre marqueur aussi en mettant ici à la mine, parce que sinon, que votre pote mette ici c'est la mine, vous vous le verrez pas à votre écran. Donc euh, n'oubliez pas que les petits marqueurs, voilà, et vous pouvez les supprimer quand vous en avez plus besoin. Ici vous avez la pollution de l'air. Alors au niveau de la pollution de l'air, nous on est plutôt bien, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas très longtemps. Euh, donc la pollution de l'air, euh, tout simplement, ben, comme dans la vie réelle, hein, ça a des effets sur l'environnement. Ça a des effets au niveau de de, de, de, des animaux, ça une, euh, au niveau des plantes, au niveau de tout. Donc, euh, pour euh, la pollution de l'air, c'est surtout les machines euh, qu'utilise le mineur et euh, les machines qu'on utilise, qu qu utilise ici au niveau du pétrole, etc. C'est le métier d'ingénieur plus euh, le métier de mineur qui vont le plus polluer, pour être honnête avec vous. Donc, il faut vraiment tout, à chaque fois faire attention à la pollution de l'air. Parce que comme je vous le dis, deux solutions dans ce jeu. Soit c'est le météore qui vous tombe dessus parce que vous n'êtes pas arrivé à aller assez vite pour, pour en arriver à avoir les lasers et le détruire. Soit c'est vous, par vos actes, euh, qui vont euh, détruire la planète. Et ce sera game over. Euh, donc, si vous polluez l'air, évidemment, il y aura effectivement des répercussions sur votre jeu. Vous avez aussi la pollution terrestre. Ça aussi, on pas, ils l'ont pas mal, euh, je veux dire, éliminé. Parce qu'ici, chez le mineur, c'était catastrophique. Euh, je ne vous parle même pas ici au niveau du pétrole. On ira le voir en jeu. Euh, ils ont enterré euh, cela, -là, ben, là où je vous ai montré tout à l'heure, ici. Donc, ils l'ont enterré assez profond de façon à ce que ça ne ressorte pas alors c'est pas sur 10 carrés qu'il va falloir creuser mais il va falloir creuser sur 20 carrés et le mettre bien bien bien bien bien au fond je pense pas euh, si je fais le tour hein, qu'il reste de la pollution il faut faire attention à ça, il faut vraiment tout regarder vous avez les zones piétinées, euh, voilà, partout où on est allé en fait et donc toutes les routes là, enfin euh, tous ces trucs noirs que vous voyez c'est l'ingénieur qui le fait il construit des routes de façon, après, nous avons des charrettes, il y a des véhicules pour pouvoir nous déplacer, parce qu'on euh, ne peut pas porter 50 choses sur nous. Donc, euh, ça va très vite. Donc, quand vous allez vous balader, que vous allez couper un arbre, et que euh, vous ne pouvez pas porter, par exemple, plus de 20 bûches dans les mains, euh, vous êtes ici, par exemple, hein, je dis une bêtise, euh, où c'est que je suis, moi Ici. Admettons que, euh, alors, sachant qu'il y a différents arbres, dit les différents arbres, ont différentes différentes <coughs> excusez-moi couleurs euh, donc automatiquement dans votre construction ça risque de donner des bois différents ils ont des valeurs différentes donc il faut faire attention à tout ça il y en a des qui sont niveau 1 niveau 2 euh, voilà donc va falloir faire attention à tout ça donc le problème étant c'est que tant qu'on n'a pas les routes et les petites charrettes le problème on doit le porter à la main or max on peut porter 20 bûches en fonction du poids qu'on a déjà sur soi c'est à dire les outils du poids la nourriture prend du poids donc je sais pas à pied je vais par exemple de chez moi à euh, toc toc toc euh, ici voilà je vais prendre je vais couper un arbre il va me donner admettons c'est un gros 40 bûches euh, je vais en pouvoir mettre 20 dans mes mains et à pied il va falloir que je reparte jusqu'à chez moi les déposer dans un conteneur revenir chercher le reste enfin, au début c'est une misère alors essayez de vous placer au départ tant que vous n'avez pas les charrettes près d'un d'un endroit où vous pouvez trouver de tout près de l'eau si possible parce que ça va vous demander de l'électricité. Et euh, ça va aussi euh, demander à ce que vous posiez des éoliennes. Euh, ça c'est un petit peu plus dans des parties avancées. Des éoliennes, des moulins à eau qui vont au début vous donner de l'énergie. Euh, donc euh, voilà, essayez de trouver un endroit. Vous voyez, il y a des petites... Alors toutes les, les maps sont générées aléatoirement par le jeu. Nous c'est un serveur privé qu'on a pris. Donc, euh, voilà, essayez de, de, de vous mettre près d'un point d'eau euh, pour être tranquille. C'est un marqueur que moi, j'avais mis en fonction des, des, des arbres que je cherche. Vous avez aussi les données des animaux. Euh, donc, euh, tous les animaux, si vous cherchez, par exemple, un agouti ou quoi que ce soit, ben, ça va vous le marquer. Euh, ici, si vous cherchez les alligators, voilà, ça vous le met, vous voyez, les alligators sont spécialement dans cette zone-là. Et ici voilà le plus c'est là voilà selon les couleurs vous allez trouver et vous avez ça pour tout pour les animaux pour les pour les euh, les plantes pour les, les enfin vous avez pour tout ici euh, les animaux les groupes de plantes l'humidité ça c'est pour l'agriculteur euh, donc l'eau douce ou c'est qui peut il, si vous choisissez par exemple euh, c'est compliqué à expliquer, mais si vous choisissez, par exemple, le métier d'agriculteur, effectivement, vous n'allez pas, vous allez pas euh, pouvoir planter vos plantes, faire des champs basiques. Par exemple, moi, si j'étais agricultrice, je suis là. Euh, je fais ici, par exemple, un champ. Et euh, le problème qu'il y a, c'est que je ne peux pas planter dans mon biome, hein, parce qu'il y a des biomes. Vous avez le biome désertique, vous avez le biome... Euh, forêt, on va dire, le biome tropical, vous avez euh, le biome enneigé, etc. Donc, effectivement, que si moi, dans ma forêt, là, ici, je viens à planter soit une plante du désert, soit une plante du tropical, ça ne va jamais pousser. Pourquoi Parce que la plante a besoin d'humidité, d'une certaine chaleur, de voilà. Comme dans la réalité, quoi. Donc, euh, ben, l'agriculteur, lui, son problème, Et je pense que c'est le métier le plus difficile du jeu. On est assez tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire que déjà, il va falloir tenir compte, ben, un agriculteur, de vous mettre près de, de l'eau douce. Et euh, ben, il va falloir vous crapahuter un petit peu partout, l'agriculteur. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il fasse un champ dans, le, dans chaque biome, en fait, et faire planter les graines, parce que l'agriculteur, ben, il aide aussi le cuistot. En, lui, en, en replantant euh, les, euh, les plantes que euh, qu'on a ramassé et que le cuisinier utilise. Donc euh, voilà, tout ça est lié, c'est là où je vous dis ne jouez pas avec n'importe qui. Vous risqueriez être très déçu euh, du jeu, déjà, vous y ennuyez, si vous n'avez pas un super groupe de potes euh, ou de gens euh, assez, euh, je veux dire, assidus, euh, qui vont jouer non pas une fois tous les 36. Ou, euh, tout simplement, euh, des gens, euh, voilà, qui... qui parce qu'ils jouent avec leurs potes. Hein, euh, ils laissent les autres de côté. Ça, c'est pas de la coop, c'est du solo. Donc, autant ne pas continuer la partie avec ce genre de personnage. Voilà. Donc, euh, là, vous avez tous les paramètres. On a vu ça. Donc, je vais vous faire visiter un petit peu et on en restera là. Et vous allez comprendre pourquoi ça m'a pris autant de temps et pourquoi j'ai pris du retard. Donc, de mon côté, moi, euh, étant bûcheronne... Euh, et qu'on est au maintenant quasiment, je vais vous dire, donc on a encore beaucoup de temps devant nous. Mais je pense que la partie est terminée. Euh, là, il suffit qu'ils qu pose les lasers et puis euh, ils détruisent la météorite. Après, vous pouvez toujours continuer le jeu, hein, une fois que la météorite est détruite. Parce que c'est un jeu où vous pouvez builder. Alors, euh, moi qui aime le build. Vous dire que je m'éclate. Donc, euh, vous pouvez très bien, une fois que la météorite a été détruite, continuer votre jeu avec vos potes. Hein, ce n'est pas un problème. Et continuer à améliorer et construire une grande, une grande ville immense. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors, euh, ça, c'est notre centre-ville. Donc, moi, j'ai budé la, tout, tout le centre-ville, per, personnellement, comme une grande. Euh, donc, pourquoi Parce que euh, on était passé au niveau 2, <rire> au niveau des pierres. Pour nos maisons etc et je me suis dit pourquoi pas recycler le bois niveau 1 qu'on ne se sert pas euh, bien qu'on puisse le brûler euh, ça peut servir dans les feux de camp, ça peut servir pour le boucher euh, enfin pour alimenter euh, les véhicules etc mais je me suis dit pourquoi ne pas en recycler et puis on a des magasins de toute façon à poser un centre ville à faire donc je me suis amusé toute seule à buder donc là ici j'ai fait une scierie comme ça euh, au lieu que les autres viennent chez moi non-stop prendre dans mes coffres, ben, je viens me poser ici, euh, ou quand ils ont besoin de quelque chose, je viens leur poser ici. Et ils se servent là. Euh, ici, euh, nous avons la banque et la trésorerie, parce que quand on est beaucoup de joueurs, hein, parce qu'on peut être euh, le mieux... Pour écho, euh, au niveau du Discord en tout cas qui m'a été expliqué, c'est d'être entre 15 et 20 joueurs, mais c'est tout à fait jouable à 3, ne vous inquiétez pas, la preuve, puisque nous à 3, 4, 5, on y est, à, on, on y est arrivé, là, là c'est la fin de la partie. Donc euh, sinon vous pouvez élire un maire, donc c'est lui qui dirigera ce qu'il y a à faire ou ce qu'il n'y a pas à faire, donc à vous de voir qui vous allez élire, qui va prendre les décisions, qui va vous donner les directives. Vous avez une banque et une trésorerie, vous pouvez instaurer un système d'économie dans le jeu euh, avec des échanges, les joueurs se font payer, ou il y a des échanges qui sont faits, bon nous c'est pas le cas puisque nous on se le passe entre nous, enfin normalement donc ici, hop, c'est pas ça que je voulais faire, donc ici donc euh, il y a, euh, voilà, la banque normalement ça doit être placé euh, ça vous le dit ici, chaque élément a un statut bien particulier, donc on vous demande que ce soit placé sur la terre ferme placé sur la terre ferme les prérequis doivent être dans une pièce. Mon objet, ma, ma pièce doit être entre, de 90 mètres. Donc moi, même pas, je, je l'ai pas fait. Pourquoi Parce qu'on ben, ne s'en sert pas. Donc ce n'était pas la peine que je me prenne la tête. C'est vraiment juste pour le fun et pour le, le style. Mais sinon, en gros, il aurait fallu que cette pièce soit beaucoup plus grande. Et chaque, chaque, chaque petit truc comme ça, chaque objet atelier nécessite euh, une, une grandeur de pièces bien particulière. Et des fois, vous allez voir, c'est abusé quand même. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, je me suis amusé. Donc, nous, on ne s'en sert pas de ça parce on n'a pas mis en place l'économie, ni le maire, euh, ni etc. Donc, on a mis, euh, j'ai budé ici euh, la, euh, le, la mairie et l'immobilier. La mairie, c'est là où vous allez élire le maire, où le maire va vous recevoir, où il y aura des réunions, etc. etc donc, euh, c'est important que vous ayez une mairie pour vous retrouver. Alors, nous, on a fait... Moi, j'ai fait petit, ça ne sert à rien, puisque nous, on ne s'en sert pas de ça. Voilà. Donc, par contre, quand on est 20 joueurs et que vous ne connaissez pas automatiquement, euh, un nouveau joueur arrive, vous ne le connaissez pas, ben euh, le mieux, c'est voilà, qu'il y ait un maire et que tout soit instauré. Comme ça, tout roule sur des roulettes et il n'y a pas de problème. Donc, vous avez un bureau immobilier, vous avez... <coughs> Le bureau du maire, etc. Donc ça, c'est à vous de, de voir après comment vous, vous voudrez organiser votre ville. Nous, on l'a fait comme ça. Je vous dis, c'est plus pour le feu. Ici, donc, il y a le tableau où normalement, ben moi, par exemple, si j'avais besoin de pierre, je mets une note ici et je fais une commande de pierre de, de pierre au mineur là-bas qui vient ici pour voir ben, s'il a des commandes pour lui ou n'importe quel joueur. Hein, venez voir si vous avez des commandes selon votre métier. Et euh, ou alors des notes du maire qui vont dire il y a ça à faire, il va falloir prolonger les routes, il va falloir agrandir. Va falloir, bon, voilà. Tout se passe sur ce tableau. Donc ici c'est le centre-ville. Ici je me suis amusé à faire un restaurant euh, pour le cuisinier. Je suis partie dans un petit délire pour, euh, pendant un, un petit moment pour, euh, voilà, pour euh, lui faire un petit resto. Avec donc euh, là où il peut vendre ses produits. Donc comme je vous l'ai dit, nous on n'a pas mis un système de monnaie ni d'économie. Donc en général, ce qu'on fait, euh, nous on prend ici, par, alors là je ne sais pas, voilà, il reste de la nourriture, donc euh, ben comme il faut que je mange, vous le voyez ici en bas, vous voyez, il faut que je mange équilibré, donc euh, là je suis plutôt en manque de vitamines. donc il me faut quelque chose qui me donne de la vitamine, voilà, ceci par exemple, voilà, donc j'ai ma plein, mais ça vous voyez, il faut que ce soit équilibré le petit camembert de nourriture, Sinon, je ne vais pas gagner d'XP, j'y perds au contraire. Donc, euh, autant manger équilibré, mais là, allez savoir pourquoi, quand je l'ai coupé euh, hier, euh, je suis juste venu placer une chose hier soir, et quand je l'ai coupé, j'avais le ventre plein équilibré, et quand je me suis reconnecté là pour vous faire la vidéo, euh, bah, tout mon, tout, toute ma nourriture dans mon estomac euh, n'était pas euh, nickel. Donc, vous voyez, ça vous consomme petit à petit euh, de la nourriture, donc il faut penser à vous nourrir assez Souvent, ici donc vous avez votre xp Alors, je vais fermer le coffre ici donc là vous avez tous les métiers que on a découvert donc en général il faut que vous découvriez tous les métiers quels que soient les joueurs et après vous vous spécialisez ou pas dans ce métier donc ici vous avez ce rond bleu c'est là ma maison avec les niveaux euh, donc il faut que vous ayez, euh, le, un premier coup, tout niveau 2, tout niveau 3, tout niveau 4. Et euh, c'est bien parce que quand vous vous trompez, comme ça, ça peut vous le dire ici. Vous allez le voir parce que volontairement, euh, je n'ai pas euh, chez moi une pièce qui est niveau 4. Et il y a un petit truc qui m'embête et comme ça, ça vous permettra de le voir. Donc là, j'ai lui ai buildé bah, une petite terrasse de resto. Ça, vous me direz, ça ne sert à rien. C'est vrai. Euh, mais ça fait RP, voilà, je trouvais sympa, donc il s'est mis à euh, ses petites tables, et plutôt que bosser euh, chez soi, dans son coin, surtout si on est éloigné, ça peut être sympa au centre-ville d'avoir, euh, voilà, de, de la réserve, et puis de pouvoir de temps en temps, ben, il peut venir bosser ici s'il veut, comme il peut bosser chez lui, s'il le préfère. Ici, donc, euh, on avait un petit peu des, des cailloux, un petit peu partout, euh, donc, euh, pour le mineur, je lui ai budé tout simplement. Un endroit pour ranger euh, toutes les pierres du jeu qu'on utilise le moins. Puisque plus on avance, plus là aussi les pierres euh, montent en niveau. Donc euh, au début c'est de la pierre brute. Puis après on va découvrir d'autres pierres. Donc euh, voilà, c'est un stockage pour tout simplement éviter qu'il y en ait partout. Ça c'est un petit peu le côté euh, maniacos de ma, de ma personne. On va donc commencer par la visite euh, de euh, la maison... Du euh, chasseur, cuistot, boulanger, ingénieur, enfin celui qui a pris le plus de métiers. Euh, donc voilà, là il a tous ses ateliers, euh, etc. Donc je ne vais pas non plus, euh, bon je suis autorisé à rentrer partout. Parce que vous pouvez aussi bloquer l'autorisation de rentrer dans vos maisons. Donc voilà, donc euh, voilà, si vous voulez, si vous rentrez ici, je ne sais pas si je le vois non, parce que ce n'est pas ma maison. Mais enfin bon, on va aller dans la mienne, ce hein, sera plus simple. Voilà, donc vous pouvez, voilà, vous, vous allez commencer avec une tente, en fait, et petit à petit, vous allez, ben, augmenter votre euh, votre niveau en coupant des armes et puis vous construire une super baraque, vous pouvez vous construire des méga châteaux, vous pouvez, il y a vraiment sur Steam, au niveau de la présentation du jeu, si vous allez dans les discussions, des bulles de fou, c'est vraiment ouvert à tout. Donc ici, c'est la, euh, la maison de, donc, euh, du cuistot qui fait un peu tout, d'ailleurs, donc, euh, voilà. Donc je vais essayer de ressortir parce que vu qu'il a grandi récemment, donc lui en fait euh, tout ce qu'il fait est surtout centré, euh, ici non je rigole pour un truc mais ça vous ne pourrez pas comprendre, donc euh, voilà, et centré sur cette pièce là, euh, c'est tout ce qui est, concerne ses métiers, c'est à dire la cuisine, la boulangerie, euh, la chasse, la boucherie, etc. Donc euh, voilà. Ici, on ressort et on va aller visiter hein, donc, euh, la maison euh, du mineur. Hop, vous voyez, il y a des animaux hein, constamment. Voilà. Alors, ils peuvent vous attaquer comme ils ne peuvent ne pas vous attaquer. Hein, donc, faites attention à ça parce que ça, ils font des dégâts aussi. Par contre, il n'y a pas de dégâts de chute dans ce jeu. Donc là, on va aller chez le mineur. Ici, vous voyez, euh, la tortue, elle est quick, hein. je ne sais pas qui l'a croquée, mais bon, voilà. Donc là, le mineur, lui, euh, il a mis sa maison euh, de façon à lui, comment il le voyait, donc plutôt dans le ciel, c'est une vision comme une autre. Et là-bas, vous voyez, vous avez la grotte, il y en a une autre un petit peu ici, parce qu'il va vous falloir du sable, il va vous falloir énormément de choses, mais c'est assez bien expliqué. Vous avez un tutoriel et petit à petit que vous allez avancer, c'est assez bien expliqué. Donc ici euh, vous avez tous euh, les niveaux on dira de, de, de pierre possible et transformation de pierre parce que oui vous allez pouvoir transformer les, la pierre en brique, la brique en voilà il y, y a énormément de possibilités. Donc ce sont toutes les machines qui sont nécessaires au masque, à celui qui va faire mineur qui sera maçon etc pour tout ça donc ici vous avez les différentes machines voilà on en fait le tour donc vous voyez il y a de quoi faire mais ça ça nous a pris bien trois semaines un mois avant d'en arriver là donc nous comme on avait mis je vous l'ai dit notre euh, on avait changé sur notre serveur la météore euh, c'est évident que on n'aurait pas fait des choses comme ça à 32 jours hein. c'était pas possible la, la météore nous aurait déjà pété dessus donc ça apparemment ce serait quelque chose que le mineur a trouvé dans une mine. Alors, il y aurait des objets cachés dans le jeu. Voilà. Donc, lui, il a trouvé ça. Alors, ça oh, c'est sympatoche. Ça fait un peu boîte de nuit. Mais bon, voilà. C'est un petit dauphin qui est clair. Donc, lui, il est spécialisé dans la, spécialisé dans la pierre. Donc, euh, voilà. Voilà. Il, co... il, a... il commence à développer sa maison. Donc, euh... ça, après, c'est au choix de chacun de décorer sa maison comme il l'entend et on va finir par le meilleur bien sûr pourquoi je me gratterai de vous redire ça donc on va aller chez moi alors de temps en temps si vous êtes sur un serveur privé vous pouvez avoir du lag euh, des petites choses comme ça c'est parce qu'à chaque fois que vous allez terraformer ou transformer quelque chose évidemment ça, ça impacte sur le jeu donc il ne faut pas hésiter à redémarrer votre serveur si c'est sur un serveur privé que vous jouez ou alors, tout simplement, vous allez devoir euh, bah, redémarrer votre jeu. C'est juste pour que votre monde se remette à jour. Si vous voyez que ça commence à laguer, à friser, voilà. Surtout quand il commence à y avoir plein de, de scripts comme ça pour les éoliennes euh, et autres, euh, ça a tendance à ramouiller. Voilà. Donc ici euh, c'est le côté pétrole où ils vont fabriquer euh, différentes choses. Là je ne rentre pas dans les détails parce que moi ce n'est pas mon côté à moi. c'est pas ma partie à moi, je ne m'en occupe pas. Et ici ils ont donc, j'ai découvert ça euh, pendant que j'étais pas là, euh, mis les euh, lasers. Je verrai ça avec eux puisque je n'ai pas été tenu informée. puis quand on joue à plusieurs, le moment des choses c'est de tenir informé les autres. Voilà donc, euh, ici, bon, il y a des lasers. C'est bien. Bref. Ensuite, on va aller donc à ma maison. Je vais vous montrer, euh, puisque je suis plus à vous pouvoir vous développer euh, mon métier à moi que le leur. Bon, ma bagnole est là où je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un a dû s'en servir. Voilà. Donc, du centre-ville, on va aller chez moi. Alors, vous remarquerez, petit point humoristique de la vidéo, on voit la différence quand même entre le build des garçons et le build des filles, vous allez voir, c'est beaucoup plus raffiné chez moi. Je plaisante, bien sûr. Donc, ici, au début, j'ai commencé avec du bois blanc, comme vous avez vu en ville, et là maintenant, c'est du bois niveau 4, donc c'est beaucoup plus travaillé. Vous avez différentes formes, vous pouvez les adapter. Enfin, bon, il y a énormément de possibilités pour cette qui aiment C'est vraiment un jeu extra pour ça. Donc, ici, moi, voilà, on rentre dans ma. Pièce où j'ai tous mes ateliers nécessaires au métier de euh, bûcheron. Donc, dans le métier de bûcheron, c'est pas ce bouton, c'est l'autre. Dans le métier de bûcheron qui est ici, donc je suis aussi charpentier, je peux faire du composite et je peux produire du papier. Mais je peux aussi faire des meubles grâce à la couture. Mais ici, c'est là tout ce qui est menuiserie. Euh, ce que j'ai pris aussi, j'ai mis juste une étoile dedans, c'est l'atelier la, d'agriculture pour faire de l'engrais euh, parce que évidemment il nous manquait quelqu'un pour l'agriculture il euh, y a des recettes je crois qui est au niveau de l'ingénieur ou peu importe qui demandent de l'engrais donc il fallait que quelqu'un le prenne, donc je m'y suis collé, donc ici il y a l'endroit où je fais l'agriculture donc voilà Ici, on ressort, on va rentrer dans le côté un petit peu après privé de, de ma maison. Ici, c'est mon atelier où je fais la couture, où je peux faire du tissu, etc. Fabriquer des meubles et autres. Euh, ici, c'est l'atelier de pêche hein, pour pouvoir pêcher des poissons. Et après, le donner euh, au cuistot. Ici, c'est une petite terrasse sans qui est niveau 2, vous voyez, c'est le bois niveau 2, ou niveau 1, je ne sais plus, qui n'est pas compté dans l'XP qu'on peut voir en bas à droite, euh, le rond bleu. Mais voilà, j'ai dit, je vais me faire une petite maison sympa, avec une verrière, etc. Donc le verre c'est le maçon qui le fait, le mineur. Donc, euh, il voilà, faut attendre que votre collègue vous donne euh, ce qu'il faut. Et en bas, vous voyez, c'est ça que je voulais vous montrer, Ici. Vous avez le volume de la pièce et le niveau de la pièce. Donc ici, partout, je suis nickel, puisque je suis niveau 4 partout. Donc, on va aller euh, visiter les autres pièces, et je vous allez voir qu'il y a une pièce où j'ai un problème, euh, parce qu'il me reste un truc de niveau 2 qui traîne par là, ou un bout de terre, et ça m'empêche de, euh, de valider ma pièce, pour avoir plus d'XP, et donc euh, débloquer plus vite l'étoile, puisque si on regarde ici, au niveau de l'étoile, ma prochaine étoile... Je vais la voir dans euh, 70 jours et 16 heures. Prochain gain de niveau au taux d'XP actuel, c'est... Euh, J'ai oublié d'appuyer sur le bouton sans le vouloir. Voilà, c'est... Prochain gain de niveau au taux d'XP actuel, 70 jours et 16 heures. Ouais, euh, ça va prendre du temps. Voilà. XP du joueur, je suis à 26 795 sur 40 000. Donc j'en suis qu'à la moitié. Ok, donc là, la cuisine, vous voyez, si vous regardez en bas à droite, comme je vous le disais, ben, vous voyez, tout est bon. Ici, donc là, on est dans le côté plutôt privé, où les autres joueurs n'ont rien à y faire. Euh, c'est votre petit coin cocooning, on va dire. Donc ici, j'ai un, j'ai fait un petit salon. Voilà, donc euh, avec les têtes empaillées, ça, c'est le... Et les animaux empaillés, c'est celui qui a le tissu qui peut le faire et ça rapporte des points. Les pots pour mettre des fleurs, c'est le mineur qui les fait, etc. Mais ça, je ne vais pas tout détailler, sinon, on va y passer deux heures. Ici, je me suis fait une petite chambre. Comme vous voyez, ça, passe, ça reste toujours niveau 4, il n'y a pas de problème. Et ensuite, je me suis fait un petit salon là où on, on a vu la cuisine. Un petit salon avec une cheminée qui est fonctionnelle. Il n'y a pas de problème, des petits rangements, etc. Là aussi, pas de problème, on est niveau 4. Et ici, je me suis fait un petit coin. Donc, quand on débute, c'est avec cette petite tente là qu'on voit. Donc, moi, je l'ai laissé. Je me suis fait un petit coin à la cabane au fond du jardin. N'est-ce pas Et euh, ici, vous voyez, je suis en train d'arranger mes affaires. Et ici, vous allez voir que j'ai un petit souci. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, là, je suis mon niveau est à 3,65 et non pas à 4. Donc, quand, j quand je regarde où est le blême, j'appuie ici. Et vous euh, voyez, donc j'ai bien une porte de niveau 4. Mais par contre, en bas, il y a euh, du basalte. Donc c'est de la pierre et de la terre, niveau 0, niveau 0. Tant que j'aurai pas enlevé ça, ma pièce ne passera pas à niveau 4. Alors, vous me direz, mais attends, on ne le voit pas. Ben non, on ne le voit pas. Le problème, il est que ça peut être en dessous, vous voyez, de, de, de ceci-là, du sol que j'ai placé. On peut le voir ici, bien que là, ce n'est pas du basalte, hein, c'est de la pierre. Et si ça se trouve... Euh, sous mon plancher, là, euh, j'ai euh, de la pierre ou de la terre. Donc il va falloir que je recasse avant de tout reposer euh, pour voir si euh, j'ai ça qui m'embête quelque part. Mais c'est obligé puisque le jeu le dit. Donc pour passer cette pièce en niveau 4, il va falloir que je trouve la terre qui me gêne. Ça doit être en dessous, je pense, ou derrière là, le mur. Euh, pour pouvoir la passer niveau 4. Voilà. Donc là, c'est mon petit chez moi. Donc ça, partie privée donc les autres joueurs n'ont rien à faire dans vos parties privées euh, mettez plutôt euh, soit au centre-ville les choses que vous partagez avec les autres joueurs mais les parties privées gardez-les pour vous ne donnez pas accès à tout le monde à vos parties privées euh, à part que vous ayez super confiance avec les gens que vous jouez voilà euh, donc ici j'ai aussi un petit côté euh, j'ai le petit côté où je transforme les pierres en blocs, etc. Parce que et là vous avez euh, la table de recherche qui permet de, de découvrir de nouveaux, euh, de nouveaux métiers, de, de, les, de les monter. Et ici vous avez la table d'ingénieur. Euh, voilà, moi je tenais à avoir toutes les tables, pas que je m'en serve de toutes, mais simplement voilà pour le côté euh, réaliste du jeu, RP du jeu, tout simplement. Donc au niveau en éclairage, on peut faire des petites citrouilles éclairées comme ça. J'ai trouvé ça très sympa. Et donc, vous voyez ici, je me suis fait une petite vue euh, sur le coin d'eau. Mais ça a demandé énormément de temps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc d'ici, vous voyez, on, je peux encore rejoindre le centre-ville. Ici, vers là-bas, il y a une route euh, qui part vers le tropical avec nos voitures et nos charrettes. Comme ça, on peut amener des choses. Et là, qui part vers la, vers la mine. Voilà. Donc, et il faut essayer de, de faire en sorte de faciliter après le trajet. Ben, je vous dis au début, il faut, faut vraiment tout terraformer et aplanir. Donc euh, là, on a fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ben, Évidemment, euh, ben, il vous faut des stockages. Alors, euh, vous pouvez avoir des stockages sur le toit de votre maison, euh, comme vous pouvez en avoir en dessous. Là, c'est vous qui voyez comment vous voulez vous organiser. Donc moi, euh, ils sont en dessous. Et au dessus, tant qu'à faire, j'ai fait les deux. Vous voyez là, j'ai même pas terminé mon sol, mais bon, ça n'a plus grande importance maintenant au niveau de la partie. Donc voilà, des grands stockages qui se développent après dans le jeu. Hein. Au début, vous avez des petites réserves euh, toutes simples, et puis vous allez vous avancer, voilà. Et ces stockages, en fait, correspondent avec les ateliers que vous avez en dessous, puisque chaque objet que vous allez créer va vous demander des clous, euh, va vous demander euh, du bois. Donc il faut, si vous voulez que les que les ateliers en dessous, ben, euh, puisse fonctionner, il faut que qu'ils captent, on va dire ils ont un range, il faut qu'ils captent euh, ben, les, les compos nécessaires. Donc, il est bien, vous voyez, on, au début, on a des petites, euh, des petites euh, zones de stockage comme ça, et après, on trouve des gros, gros, gros, comme ça, où on peut mettre énormément de choses dedans. Donc, comme là, moi, ce côté-là, c'était tout le bois, donc euh, j'ai regardé l'engrais et tout, donc j'ai placé tout ce qui est nécessaire pour que les appareils fonctionnent, et de ce côté... Vous l'avez vu, c'est du côté pierre, etc. Donc là, euh, j'ai mis tout ce qui était pierre, etc. De ce côté-là, mais c'est loin d'être rangé correctement. Parce que quand mes collègues passent et me déposent des affaires, ils le, ils le déposent un petit peu en bordel, un petit peu partout. Ensuite, euh, en dessous de ma maison, j'ai miné pas mal euh, avec l'aide du mineur et euh, de, des autres joueurs. Euh, pour en dessous... De ma maison, que je puisse y poser des stockages. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez buder vos maisons. C'est pour ça que je vous dis que ceux qui aiment le build, franchement, vous allez vous éclater. Et euh, voilà. Et là, j'ai d'autres grands stockages qui sont reliés aux ateliers qui sont au-dessus. Comme ça, pas de problème. Et puis, j'ai mon petit coin d'eau Je suis tranquille. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi De mon côté, donc, au niveau du bois, ben je suis en train de faire un petit peu le tri. Et euh, ben pour éviter, comme je vous disais au début, euh, quand je coupais un arbre, évidemment que j'en ai coupé beaucoup au début parce que c'est... Ben, on ne va pas dire aussi serré que ça quand vous allez commencer le jeu, mais pas loin. Merci de serre. Euh, donc, euh, ben à chaque fois que j'ai coupé un arbre, j'obtenais des graines et j'ai fait une serre. Enfin, j'appelle ça une serre, mais ce n'est pas une serre. Et j'ai replanté les arbres dont j'avais besoin euh, de façon à ne jamais tomber en rade. C'est-à-dire que si là, je viens à couper celui-là, je le replante automatiquement et comme ça, je n'abîme pas l'environnement, euh, ou je, je ne euh, comment dire, je ne détériore pas l'équilibre de la planète. Euh, mon collègue ayant besoin de pas mal de myrtilles, donc euh, j'ai planté pas mal de myrtilles, j'ai testé énormément de graines, même de mon propre biome, que ce soit les tomates et machin, ça ne veut pas pousser. Donc il y a un système d'engrais, etc. Mais je vous dis, le métier d'agriculteur est le métier le plus compliqué dans ce jeu. Donc euh, moi, je n'ai pas, pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc je lui ai planté des murs un petit peu partout puisqu'il y a manque de murs. Et puis bon, ben quand j'ai rien à faire, je le récolte pour lui et je lui amène. Ou alors, il vient se les chercher. Et euh, voilà, tout ça, vous voyez, j'ai terraformé. Donc on peut vraiment tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout euh, terraformer. Ici, en fait, euh, et j'en resterai là, moi, c'était très sombre puisque j'étais dans une espèce de crevasse. Ici, il y avait une grande montagne. On voit les restes ici, là, sur la gauche et ici sur la droite. Donc, tout ça, c'était du caillou avec de la terre. Ce qui fait que la nuit, moi, je ne voyais quasiment rien. Alors que là, vous voyez, on y voit. Il fait nuit. On y voit. J'ai tout cassé. Ça m'a pris un temps de fou. J'ai tout cassé. J'ai aplati. J'ai, euh, voilà, là, la terre, je ne sais pas. Je n'ai pas la pelle sur moi. Je ne pense pas. Sinon, je vous aurais montré vite fait. J'ai tout aplati. Non, je ne l'ai pas sur moi. J'ai un tout aplati, machin, pour avoir un peu plus de lumière. Et euh, ça m'a pris un temps de dingue, je vous le redis, parce que c'est énormément de boulot. Et euh, de façon à avoir un peu plus de lumière du jour. Sinon, la nuit, c'était ingérable. Alors, oui, on peut dormir dans le jeu. Euh, par exemple, si vous attendez euh, des, des une compo, ça va mettre, je sais pas, 1h50 à se produire, euh, à, faire, à ce que la production arrive. Vous pouvez passer 1h50 de jeu en cliquant sur votre lit pour dormir. Ce n'est pas du tout tricher, ça fait partie du jeu. Voilà. Simplement, euh, quand vous jouez en collaboration avec les autres joueurs, ben, essayez de voir avec eux, vous leur signaler ou euh, vous les tenez informés parce que ça va être de passer le temps pour eux aussi. Voilà, donc euh, je tenais à vous montrer ça, j'espère en tout cas euh, voilà, que vous comprendrez pourquoi j'étais en retard que j'étais en retard sur mes let's play, que vous me voyez beaucoup moins en live, bien que je me sois mis en live sur ce jeu plusieurs fois. Donc euh, non, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le système du jeu, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à voir, à développer avant de détruire la météorite. Mais bon, je ne suis pas toute seule à jouer là. Ça, c'est moi qui aime bien explorer. Vous le savez, tous les jeux, dans tous les moindres détails, etc. etc. Chacun après joue à sa façon. Donc, mes collègues ont l'air de vouloir plutôt, euh, maintenant, terminer la partie. Donc, s'ils ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Ce n'est plus mon souci. Moi, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Ici, vous voyez, j'ai euh, des arbres euh, d'ici. Donc, je vais le planter. Ah, c'est de la mauvaise terre. D'accord. Voilà, je l'ai planté. Donc, il va grandir petit à petit. Euh, le centre-ville, pareil, euh, j'ai replanté. Essayez de garder le style, vu qu'on habite, qu'on est tous, on est dans le désert. Donc, essayez de garder cette ambiance, déserte désert, tout en ayant une ville, euh, voilà, fonctionnelle. Donc, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Vous pouvez le trouver sur Steam. Il est à 24,99 euros, en tout cas. Donc, vous pouvez jouer... En solo ou en coop euh, pour la météorite de base c'est 30 jours quand vous êtes à plusieurs mais je dis bien assez nombreux et une bonne équipe euh, sinon vous pouvez changer effectivement le timer du de la météorite vous pouvez jouer sur un serveur qui est dans le jeu alors ça ça, ça sera quelqu'un qui va host la partie le problème du host vous pouvez pas vous connecter quand vous voulez et c'est un jeu qui demande beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de temps et d'investissement donc être, être, soyez sûr des joueurs avec qui vous jouez parce que si vous vous êtes connecté que vous crevez à vous connecter tous les jours et que les autres sont connectés tous les 36 de l'année et que ça n'avance pas vous pouvez pas jouer les uns sans les autres donc une bonne équipe c'est super important sinon ben, vous augmentez euh, le si vous voulez le test en solo c'est possible mais mettez-vous euh, par exemple, je ne sais pas, 60, 100 jours, c'est des jours réels, hein, euh, 60 jours ça fait deux mois, ou mettez-vous un an, de toute façon c'est vous pouvez le remodifier après, hein, c'est le temps de vous familiariser avec le jeu, de bien connaître toutes les, euh, tout, tout ce qu'il faut faire, tous les métiers, euh, les recherches, explorer le monde, de comprendre le système de l'économie, bien qu'en solo vous n'allez pas lire un mer, hein, bien entendu, vous n'allez pas vous mettre une propre économie à vous, ça ne servirait à rien donc, euh, à vous de voir comment vous allez le jouer, mais vous pouvez changer le temps d'impact de la météorite. Mettez le temps que vous voulez, quitte à mettre trop le temps de vous familiariser avec le jeu. Puis après, ben, quand vous avez bien compris tout le système du jeu, ben, tout simplement, vous rechangez le, le temps de la météorite. Ça, c'est tout à fait faisable.